Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment faire, euh, comment faire une transaction sur EasyChange. Alors beaucoup m'ont posé les questions, j'arrive pas à faire une transaction, ça se passe comment C'est compliqué, mon pied est bloqué. Donc aujourd'hui là je vais euh, profiter de l'occasion. parce que je vais faire une, une petite transaction de change pour compléter mon, mon, mon solde sur donc, quand vous êtes connecté, si vous n'êtes pas encore inscrit sur YouTube, surtout n'hésitez pas à, à regarder le lien en description ou en commentaire pour vous inscrire. Aussi, pour ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne, j'espère que vous allez aimer la vidéo. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à activer la cloche de notification. C'est facile de faire ça. Donc, euh, je vous invite, n'est-ce pas, à aller sur ma chaîne. Je vous invite à vous abonner. Donc, c'est assez simple. Vous vous abonnez, vous activez la cloche de notification. Pour ceux qui ne savent pas comment activer une cloche de notification, juste je vais prendre un exemple. Quand vous êtes sur une vidéo, vous êtes sur une vidéo, tout ce que vous avez à faire, n'est-ce pas Voilà, tout ce que vous avez à faire, c'est d'activer euh... oh non, ça c'est ma propre vidéo <rire> désolé voilà, je vais prendre une vidéo ici voilà, donc comme je disais tantôt, tout ce que vous avez à faire c'est de cliquer sur subscribe, donc vous abonner par exemple là vous abonnez et ensuite vous activez la cloche de notification. voilà, vous activer la cloche de notification pour ne rien manquer de mes futures vidéos. Alors, on va passer au vif du sujet. Donc, EasyChange, pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi EasyChange, c'est une plateforme de change qui vous permet, n'est-ce pas, de, de changer vos, euh, vos monnaies, mobile money, votre argent en monnaie numérique ou de, de changer peut-être vos bitcoins dans Perfect Money, etc., donc là, vous pouvez voir, pour ceux qui ne savent pas, je vais vous présenter un peu EasyChange. Donc voilà, vous avez la plateforme. Normalement, si vous voulez faire une transaction, euh, vous venez dans... Voici comment ça marche déjà. Vous pouvez voir comment ça marche. Vous cliquez sur comment ça marche. Normalement, on a un texte, voilà. Voilà. Voilà, comment ça marche, voilà, easy tient assez simple. Donc, vous, si tu veux convertir tes Moba ton franc CFA Moba Money, par exemple, en dollars payeurs, tu vas simplement aller dans le champ, tu dis ce que, je, ce que tu donnes, c'est-à-dire ton Moba Money, et dans le champ, ce que tu veux recevoir, tu viens payer tout simplement. Donc ensuite, tu écris le montant en CFA de ce que tu as et on va te montrer en dollars ce que tu vas recevoir. Donc, euh, ou vice-versa. Donc, voilà. Vous allez donc convertir, vous allez, euh, voilà, vous allez arriver sur cette interface. Tout ce que vous avez à faire, c'est de choisir vos devises. Là, vous voyez, choisir ce que je donne, c'est ce que vous voulez convertir. Et choisir ce que je reçois, c'est ce que vous voulez recevoir. Par exemple, moi, je veux recevoir, je veux recevoir, euh, voilà, je vais envoyer euh, des dollars parfaitement. money. Par exemple voilà je vais envoyer des dollars perfect money et je veux recevoir des dollars payeurs voyez donc qu'est ce que je vais faire je vais mettre le montant voyez un formulaire déjà apparaît là vous avez un formulaire qui apparaît tout simplement quantité de dollars à convertir c'est à dire ce que vous voulez euh, envoyer Quantité de dollars à recevoir. Moi, je vous recommande de toujours mettre ce que vous voulez recevoir. Pourquoi? Parce que si vous voulez recevoir 10 dollars et que vous mettez ici 10 dollars, ici, vous aurez vous, vous n'allez pas recevoir 10 dollars. Pourquoi? Parce qu'il y a les frais de transaction qui s'appliquent à l'opération. Euh, à, à Donc, ce que je vous recommande, c'est de taper quantité de dollars à recevoir. Moi, je veux recevoir euh, combien? Ah, ben, moi, je veux recevoir 10 dollars. Par exemple. Moi, je veux recevoir 10 dollars. Donc, je vais mettre 10 là. Et vous voyez que la quantité à convertir sera de 10,52 dollars. Alors, l'adresse de réception en dollars, c'est mon adresse euh, payeur. C'est-à-dire, euh, voilà, je vais mettre mon adresse payeur. Là, je vais mettre mon adresse payeur. Adresse de réception, c'est l'adresse où vous voulez euh, vers laquelle vous voulez envoyer votre argent. Donc, c'est mon payeur. Confirmez l'adresse de réception, c'est la même adresse que je remets. Et puis, vous cliquez sur « J'accepte les conditions de change » et je confirme avoir moins de 18 ans. Alors, cliquez ici pour payer. Donc, je clique. Je clique. Voilà. Euh, mmh, mmh, mmh. Donc là, vous voyez le, le, le taux c'est 10,53 USD. Voilà. Make Payment. Oui, je valide. Mais mots euh, je vais mettre Change. Voilà mon ID, mon mot de passe. Donc, je vais mettre la vidéo en pause le temps de mettre mes informations personnelles. OK. Donc, euh, voilà, on va continuer. Voilà. Donc, voilà, quand vous finissez de d'entrer vos paramètres, on finit d'entrer vos paramètres. Voilà, je vais vérifier 417 124. Voilà. Donc rassurez-vous, vous mettez votre caddie de connexion et vous rentrez votre mot de passe. Ensuite, euh, preview payment. Ouais. Là, là, je vais recevoir un code. Je vais recevoir un code, un code PIN pour confirmation. Voilà. Que je vais entrer ici. Donc je vais juste dans mes milles. Voilà. Le code pin, je vais copier le code pin et je vais le coller ici. Voilà. Euh. Données requises de paiement. Bon bon, bon je sais pas ce que le truc que je vais reprendre, on va reprendre, hein. on va reprendre euh, l'opération. Quand ça fait ça, ce que je vous recommande, c'est simplement de changer de navigateur, généralement. Voilà, c'est tout. Moi, je vous recommande de changer de navigateur tout simplement. Voilà, parce que parfois, c'est juste un problème de navigateur. Yeah. C'est juste un problème de navigateur. Donc, quand vous avez ce problème, parce que parfois, beaucoup se heurtent à, ce, à cet écran de, de Perfect Money, pas forcément sur Afri Exchange, sur EasyChange, autant pour moi, même sur d'autres plateformes de business. Donc, je vais entrer mes informations rapidement. Voilà. Donc, je vais reprendre l'opération très rapidement. Voilà, je vais reprendre l'opération très rapidement. On va se convertir. On va sur. Se... Bon, avant de continuer l'opération, vu qu'on a été euh, un peu empêché là, je vais vous montrer un autre avantage de EasyChange. Alors, sachez qu'avec EasyChange, vous avez la possibilité de faire de l'affiliation. Voilà, c'est aussi un business indirect. Vous pouvez voir que j'ai déjà gagné 900 francs CFA donc, pratiquement 1000 francs de bonus de parrainage. Donc, quand vous partez dans le parrainage, vous pouvez avoir votre code de parrainage. Voilà. Donc, déjà, euh, je vous invite à vous inscrire dans mon réseau, c'est-à-dire à vous inscrire via mon lien EasyChange. Voilà. Et faites-en de même quand vous avez des vieux quand vous avez des contacts à qui vous voulez recommander. Cette plateforme, vraiment, elle vous remercie de faire sa pub en vous donnant la possibilité d'avoir des bonus de parrainage, c'est-à-dire à chaque fois qu'un de vos vieux fera une transaction, n'est-ce pas, vous recevez un petit bonus sur ces transactions. Donc, euh, voilà, c'est un peu cela. Et c'est assez intéressant parce que vous voyez un site africain qui fait des choses, des merveilles. C'est intéressant. Vraiment, c'est une plateforme que je recommande beaucoup plus à mes frères de l'Afrique de l'Ouest ou ceux qui se trouvent en zone CEMAC. En zone, je dire quoi, en zone CFA, voilà, ceux qui se trouvent en zone CFA et qui veulent faire de la, de, du mobile money vers leur euh, euh, portefeuille numérique, voilà. C'est-à-dire, vous pouvez, comme vous voyez là, vous avez euh, en termes de, de compte mobile, vous pouvez faire de MTN Côte d'Ivoire, Orange Sénégal, euh, MTN Money Bénin, MTN International, RTL Niger, Orange RTL Niger, Mouv Niger, Mouv Bénin, Mouvement International, vous voyez, mouvement Niger, MobiKash, Moukina, Côte d'Ivoire, Mali. Donc, tous ceux qui ont ces opérateurs-là. Nous, au Cameroun, on a Mobile Money, mais honnêtement, je jamais essayé si ça envoie la jambe là. C'est possible. Donc, vous voyez, avec votre téléphone mobile, les merveilles que vous faites, c'est plus facile que de se déplacer, aller faire des, des transactions, euh, des transactions Western Union, Wari et tout. Donc, quand vous avez ça, vraiment, c'est génial. Tout ce que vous faites, c'est que si vous êtes dans un pays où vous avez fait un business en ligne, vous avez fait un business en ligne, vous avez gagné des bitcoins, vous avez gagné des payeurs, vous avez gagné des perfect money, vous êtes dans un pays où ça se recharge pas en local pour qu'on puisse vous envoyer l'argent sur Orange Money, vraiment venez sur EasyChange et mettez votre perfect money tout simplement et ensuite recevez-le en, en mobile money. Tout simplement, c'est super. Vous pouvez regarder pour ce que vous voulez recevoir. Si vous êtes dans ce genre de pays, vous pouvez même décider de recevoir par Western Union. On sait pas. Vous voyez Western Union là. Vous avez Western Union, vous avez MoneyGram, vous avez Wari. Donc, vous voyez, si vous êtes dans les pays comme la RDC, euh, d'autres pays, euh, Nigeria et tout le reste, vous pouvez utiliser l'option Western Union, Wari, etc. Donc, c'est assez intéressant vraiment comme euh, plateforme d'échange. Et les prix sont assez intéressants, je vous assure, les prix sont intéressants. Donc, euh, voilà. Vous faites juste perfect money. Et moi, je veux du pire dollar, vous voyez. Je veux du pire dollar. J'espère qu'on aura le bug de tout à l'heure. Donc, je veux recevoir... Est ce que j'avais copié tout à l'heure, là Donc, euh, je vais recevoir... Je vais mettre une pause pour mettre euh, pour entrer certaines si coordonnées. Donc, on a repris l'opération de tout à l'heure. Tout est bon. On clique sur. Cliquez ici pour payer. Et on sera redirigé vers euh, le portefeuille de paiement. Voilà. Easy change. Ok, trust, ok. Donc, je vais make payment. Bon, je suis plus obligé de mettre, mais non, ça me perd le temps. Donc, je vais remettre une pause pour remplir les paramètres rapidement. Ok, espérons que ça va prendre maintenant. Ok, donc euh, voilà on vous montre le solde de votre compte et vous pouvez voir qu'il y a des frais de transaction, ça c'est les frais que EasyChange coûte et il y a les frais que peuvent s'appliquer de parfaitement 1,99$, donc euh, ça me fera dollars pour cette transaction et je confirme voilà donc euh, on a terminé continuer vous voyez vous avez paiement reçu tout simplement donc quand vous êtes heurté à ce genre de de d'erreurs de, de, qu'on a eu tout à l'heure tout ce que je vous conseille tout ce que je vous recommande c'est toujours changer de navigateur peu importe changer d'abord le navigateur ensuite on verra ce qu'on la suite donc euh, voilà j'ai changé les navigateurs et l'opération a fonctionné. Donc, euh, pour confirmer que votre transaction a effectivement été reçue, voilà, moi je vous recommande de vous venir juste dans l'historique. Allez dans l'historique de vos transactions. Vous regardez vos dernières transactions là. Vous voyez, converti, montant reçu. Et voilà. Donc, c'est ça. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Et on se retrouve pour les futures vidéos. Merci. laissez des commentaires et un like.